Oui, je suis devant la prison de Belmarsh, euh, où j'ai accompagné euh, John, le père de Julian Assange euh, qui visite son fils aujourd'hui en prison avec Maroufakis, euh, l'ex-ministre euh, grec euh, des, de l'économie. Euh, je suis là parce que je, je représente une initiative que les parlementaires genevois, les parlementaires suisses sont en train de faire, s'appelle un visa humanitaire pour Julian Assange le visa humanitaire c'est quelque chose de différent de l'asile, ça permet à une personne euh, comme Julian Assange qui est menacée dans sa santé physique, dans sa santé psychique, euh, d'être euh, accueillie en Suisse pour être reçue dans un hôpital. Le, le, on a regardé un peu les conditions d'accueil de l'hôpital de, de Genève euh, la direction euh, a tous les moyens euh, nécessaires pour le protéger mais également euh, Genève est reconnue pour, être, euh, pour connaître des spécialistes en santé mentale et des personnes qui sont capables de gérer le post-traumatisme après la torture et Julian Assange a été une des personnes les plus torturées euh, psychiquement d'après le rapport euh, du rapporteur euh, de, de, de l'ONU sur la, sur la torture euh, Nils Melser sur lequel nous sommes basés pour écrire euh, la résolution, euh, Julian Assange a été sa, torturé pendant des années, évidemment sans raison, il n'y avait aucune raison à la torture, mais sans base légale en plus, euh, sur, euh, sur une durée très très longue. Et cela demande une réhabilitation. Cette réhabilitation, elle peut être faite dans un hôpital. L'hôpital de Genève est équipé pour faire ça. Il connaît aussi la sécurité qui est nécessaire pour accueillir euh, Julian. Et dans ces cas-là, effectivement, l'État de Genève se doit de demander à à la Confédération suisse d'autoriser euh, euh, Julian à avoir, à avoir un visa humanitaire, <coughs> pardon, pour trois mois, peut-être pas plus, mais peut-être renouvelable une fois, et qui permettrait euh, à ce moment-là euh, à Julian de prendre seul et avec sa santé mentale et psychique réhabilité les décisions qui s'imposeront à lui. Demandera-t-il l'asile euh, en Allemagne, en France, comme ça a été proposé. Retournera-t-il en Angleterre ou en Australie parce qu'il n'y aura plus de charges contre lui à ce moment-là Il sera en pleine forme, je l'espère, s'il arrive à, à, à recouvrer sa santé. Et il pourra décider en toute connaissance de cause et en toute conscience, parce qu'on parle beaucoup pour lui, mais lui ne s'exprime pas beaucoup sur là où il aimerait aller. Il pourra décider en toute conscience là où euh, il, continue, il veut continuer à mener sa vie et probablement son combat. Alors, les prochaines étapes, pour moi, elles sont très claires. Je suis en train de prendre le maximum de contacts ici pour renforcer cette option de visa humanitaire. La prochaine étape, c'est jeudi prochain. Je vais essayer de, probablement réussir, j'espère, à mettre cette résolution pour un visa humanitaire, pour Jonas Assange en urgence au Parlement. Nous voterons soit jeudi, soit vendredi. Et à partir de là, le gouvernement devra entamer des démarches je sais qu'il a déjà entamé certaines démarches auprès de la Confédération suisse pour sécuriser cette solution.